Donc il euh, y, y a deux façons en fait de, de renverser une musique. On peut la renverser en hauteur, c'est à dire que les, les aigus deviennent les graves et inversement. Et on peut la renverser dans le temps, c'est à dire horizontalement. Voilà, le début devient la fin et la fin devient le début. Alors là, ce, que procède, ce à quoi Richard procède, ben, on va d'abord jouer et puis après on en parle peut être. rétrograde en fait c'est difficile alors on vous propose de le réentendre et de, de l'écouter deux mesures par mesure par deux mesures et avec à chaque fois un petit carton de couleur. donc séquence 1, séquence 2, séquence 3 et on va le faire J'aimerais simplement vous, vous montrer la, la fin de la partition euh, que j'ai recopiée donc d'après le manuscrit de Reisha où vous voyez qu'en fait euh, les dièses qu'on avait à la clé au début de la partition pour ceux qui lisent la musique euh, se retrouvent en sens inverse ah, et, et ce que Reisha ne mentionne pas, c'est que par ailleurs, la, la main gauche et la main droite, dans la seconde partie du morceau, sont également inversées. Donc tout ce qui est aigu se retrouve grave et, et inversement. Alors, voilà, on va essayer d'expliciter de, un peu la chose. Ce n'est pas évident, mais on a fait beaucoup d'efforts.